Euh, bonjour, Jean-Luc Covissa, j'ai 40 ans. J'ai un de rapport sur tournée avec quatre appartements. Et euh, un appartement que j'ai acheté sur plan à Bruxelles, où j'ai appris beaucoup de choses de euh, ce qu'il fallait ne pas faire. Et euh, je suis nouveau au séminaire parce que j'ai euh, rencontré et à, à travers une formation. Et j'ai bien aimé parce qu'en ce moment, je suis en train de commencer une activité en tant qu'indépendant et donc je ne sais pas trop comment mettre ta stratégie en place. Et euh, le fait d'avoir rencontré Stéphane aussi dans une autre formation, j'ai vu qu'on pouvait jouer sur les deux tableaux et c'est pour ça que je suis inscrit à la formation pour avoir une meilleure stratégie. Oui, oui, mais il y a des possibilités que je ne voyais pas, par exemple la sous-location, et le fait de jouer avec sa société et sa personne physique, donc je vais pouvoir construire les deux côtés en, fait, en même temps, et que les deux, on ne doit pas choisir l'un ou l'autre, mais qu'on peut être complémentaire en s'aidant avec sa propre société, donc ça c'est vraiment quelque chose de très puissant à mettre en place, mais il faudra travailler ce chiffre d'affaires. Okay. Ben, on sent qu'il a du vécu euh, par, par ces anecdotes qu'il raconte et euh, je me suis retrouvé dedans parce que moi-même j'ai commencé en 2004 euh, en personne physique, donc c'est euh, un peu privé sans rien connaître, et les, les étapes par lesquelles il est passé, les surprises euh, qu'il a vécues, je, je me suis retrouvé dedans, donc on voit que c'est pas juste du chaud et euh, donc il y a ce côté vécu, et après il y a le côté euh, informatif qui est très cadré, très structuré, c'est ce que j'aime bien chez, chez Stéphane, et Daniel aussi ce côté-là, on voit que ce sont deux ingénieurs qui travaillent de façon très carrée, et alors il y a un process qui est mis en place, c'est pas juste dispenser des informations, c'est qu'il y a vraiment un process qui est expliqué, et euh, il n'y a plus qu'à suivre quoi. Donc euh, c'est ça qui est, qui est magique, parce que ça fait un moment, ça fait deux ans que je suis différente de formation, où j'ai eu pas mal de, de données, qu'on m'a qu qu transmise mais de mettre tout en place, voilà, c'est ce qui manquait et je pense que Stéphane et, euh, et Dany font ça de façon complémentaire et c'est très intéressant à ce niveau-là. Oui, d'office je recommanderais. Euh, pourquoi ben, Surtout à mes amis parce que j'en ai quelques-uns qui me posent souvent des questions et j'ai vais leur expliquer. Euh, moi, justement du bâtiment donc je comprends les démarches que je fais mais c'est difficile à transmettre tandis que la façon dont c'est expliqué euh, par Stéphane et Dany Ouais. Le process est tellement clair que euh, je pense qu'ils adhéraient à, à ce niveau là et que, que pourrait l'importance d'investir dans l'immobilier.